Salut, je m'appelle Le Fabson Sully. Je veux te livrer un autre secret de ma vie. Le secret, c'est que j'aime ma vie. J'aime ma vie car je suis unique, je suis fort et capable de réaliser tout ce que mon esprit peut concevoir. J'aime ma vie car personne ne va m'aimer, personne ne peut m'aimer autant que moi. J'aime ma vie car je suis fonceur, optimiste et débrouillard. J'aime ma vie et j'aime la vie qui me donne cette opportunité de marquer l'histoire. Hmm, j'aime ma vie et je l'aimerai encore et encore. <rire> j'aime ma vie car les difficultés et les obstacles ne font que polir ma pierre afin de la rendre parfaite. J'aime ma vie et je souhaite que celui ou celle qui visualise ce message aime aussi sa vie. Ta vie est aussi unique et tu as la clé pour la façonner et la rendre meilleure. Aime ta vie et partage ce message.